S'ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hero. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je ne suis pas seul puisqu'avec moi il y a Yemgi. Euh, bah, bonjour tout simplement. Salut. Je vais commencer par te demander un petit peu de bah, te présenter, puis de présenter un petit peu euh, bah, ce que tu fais, depuis combien de temps, etc. Alors déjà, ce, ce projet sous ce nom euh, Yemgi, ça existe depuis quand euh, bah, moi je fais du rap euh, depuis euh, 4 ans. Ouais. Alors le nom Yemgi c'est venu euh... Parce que j'ai pas beaucoup d'imagination et que je m'appelle Guillaume, donc Yem Guy quoi. C'était déjà ton surnom peut-être déjà avant. Non. <rire> non quand même C'est juste le surnom que je me suis donné. Pour la scène. Voilà. Et euh, donc 4 années, tu euh, t'avais avant fait un peu de musique ou fait d'autres choses. Directement t'as commencé par l'écriture. Comment ça s'est passé euh, bah, j'écris depuis, euh, depuis euh, assez longtemps, depuis que je suis ado, quoi. Ouais. Euh, au collège, quoi. Euh, des poésies euh, un peu pourries, quoi. Ouais. Et euh, de la musique, euh, vite fait, quoi, je fais un peu de guitare, un peu de basse, euh, mais euh, rien de, de grandiose, quoi Et du coup, qu'est-ce qui te ramène justement sur euh, ce style Tu dis que as, tu pouvais avoir de l'écriture avant même de te dire que c'était du rap euh, C'est vraiment la base de, de ce que t'aimes, l'écriture, le texte, le texte en français que tu travailles, que tu... Euh... Ouais, bah ouais, moi quand j'écoute de la musique, euh, ce qui me touche, c'est les, les paroles et la façon dont on s'est interprété. Je fais du rap, mais j'écoute très peu de rap américain. Ouais. Par contre, euh, j'écoute beaucoup de chansons françaises, c'est ça qui me touche. Et, et voilà, euh, du coup, euh, au lycée, euh, je commence à écouter du rap. Et avec des potes, ça nous a donné envie d'en faire au euh, début pour déconner. Et puis, euh, juste dans notre chambre à faire des, des clashs à la cynique un peu pour mmh. Et euh, Et voilà, on a continué. Et... Comment on arrive justement à s'ouvrir On a l'impression qu'on voit passer pas mal de projets comme ça qui sortent sur Internet, un peu qui sortent des chambres où on n'est pas trop au courant. Comment tu, tu commences à comment on fait pour rencontrer un peu de monde pour justement s'associer Parce que je suppose c'est pareil. Le travail d'écriture il doit se compléter par des instrus. Alors au départ on doit prendre des instrus qui existent, mais après comment on rencontre du monde qu'en fait Comment se sont passées ces, ces, ces rencontres là ben, les rencontres euh, C'est les rencontres humaines euh, En fait il euh, y avait une association Qui s'appelait Egal MC ouais. euh, Qui s'appelle toujours Egal MC Mais qui a un peu migré à, à Toulouse mais Qui euh, à la base était à Limoges Et euh, donc là qui a fait se rencontrer Les, les gens euh, Les différents rappeurs euh, Beatmakers, DJ puisqu'ils organisaient des open mic, donc micro, euh, micro libre, euh, scène ouverte, et donc bon bah, rencontrer des gens, euh, faut chercher sur internet, euh, aller vers le monde associatif parce que c'est ça qui fait des liens et, euh, et ouais. voilà quoi, pas être timide en fait. Est-ce que du coup tu parlais que tu écoutais pas mal de musique Pas forcément que du rap justement Est-ce que euh, ça passe aussi par le fait d'aller de, de, voir des concerts Et de voir sur scène des mecs en te disant Bah ouais moi je me verrais bien là Ou est-ce que le finalement le, le, c'est plutôt le fait d'avoir des morceaux Et de vouloir les présenter qui est plus important Que cette rencontre que tu peux faire aussi en tant que public ben bah, les deux ouais <rire> Moi ce qui me... à chaque fois enfin... Je vais à tous les ans au festival du théâtre de rue d'Aurillac, ouais. et c'est bon, c'est pas de la musique, mais c'est le genre de truc qui me donne vraiment envie d'aller sur scène, et puis euh, aller à des concerts euh, quand, ils sont, quand ils sont, bien faits, parce que pour le rap, euh, c'est pas forcément donné pour t -t tous les rappeurs, quoi. Mais euh, c'est clair que ça, ça motive à mort, et puis, euh, puis après le travail euh, chez soi, dans sa chambre euh, ou euh, avec ses potes, euh, c'est c'est ça qui fait que tu vas pouvoir te donner Le, le moyen ou l'envie D'aller d'aller plus loin Oui carrément euh, Est-ce que tu as déjà euh, je, je crois savoir que tu avais sorti Une petite série d'exercices de style Non c'est pas ça euh, de, de petites vidéos etc Euh bah, D'où vient cette idée-là de sortir du, De juste un morceau et de se dire bah, Ça fait quoi, des bouts de démo enfin, Je sais pas comment, le, comment, comment qualifier ça ce, ce petit truc un peu à part euh, C'était une série entière d'exercices de style non J'ai vu le 1, le 2 je crois Ouais, il y a trois exercices de style ouais. Alors à la base c'est euh, un livre de Raymond Queneau Qui reprend la même histoire euh, euh, non, Avec plein de styles différents euh, Genre en vert, euh, euh, à envers À l'envers En prenant que des chiffres enfin, Voilà et donc, euh, ben, au début, pour dire un peu Ouais, salut, j'existe euh, Je trouvais que c'était une bonne idée de, donc euh, Les exercices de style, moi je fais des assonances Ou des allitérations, donc, des figures de style J'en ai fait que trois pour l'instant Et euh, normalement Les prochains sont dans ma tête euh, En préparation D'accord, donc ça va continuer ça aussi Ce, voilà. ce petit travail là, un peu, un peu à part Tu, t tu parles d'auteurs de, de, de, Tu nous as parlé d'art de la rue Tu nous parles de, de chansons françaises Est-ce que finalement dans la manière dont tu appréhendes hein, le, le rap c'est pas euh, la nouvelle forme d'expression euh, orale euh, finalement qui prime aujourd'hui et ça se trouve il y a 40 ans t'aurais fait plutôt de la chanson ou quoi ou est-ce que vraiment il y a un amour aussi pour ces instru-rap pour ce, ce, ce, cette façon enfin euh, pour vraiment la musique qu'il y a derrière ben, c'est vrai qu'il y a 40 ans euh, je pense pas que j'aurais fait du rap à part si je... Si je l'inventais quoi Ouais c'est un peu ça. <rire> et que t'inventais en même temps la boîte à rythme et le sampler. Ouais <rire> c'est ça. Mais euh, pff, moi j'aime le rap quoi ouais. carrément. J'écoute euh, 70% de ce que j'écoute euh, c'est du rap français. Ouais. Euh, je trouve que c'est euh, c'est vraiment un, un, bon, un bon moyen d'expression quoi. Mm. Et, et qui, qui peut être euh, hyper euh, hyper varié quoi parce que le rap c'est euh, c'est des millions de, de styles en fait Il y a des, des millions de rap et... Euh parce que c'est vrai que les, les gens euh, ont vont facilement euh, une idée. Mais alors, je pense que c'est dû aux médias hein, ou finalement, on, on, mais ça doit être pareil en rock. Quoique en rock, il y a peut-être plus de choses qui se sont faites parce que il y a, bah, c'est plus vieux comme style, tout simplement. Ouais, les a priori ont pu un peu tomber. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que à l'époque où euh, le rocker c'était celui euh, qui avait une crête, euh, qui buvait de la bière et, euh, et qui se tapait dessus en concert euh, sans rien comprendre au concert parce qu'il était sous, on a euh, encore hélas aujourd'hui euh, chez une certaine frange de la population, il euh, du rappeur qui va venir se battre en concert Et, euh, et euh, qui euh, qui, ne, qui fait Wesh-wesh de la cité pour caricaturer un petit peu Ce que je veux dire euh, Toi, dans ce que tu repères du paysage français En rap par exemple, qui aujourd'hui t'emballe Te botte et t'emmène Qu'est-ce qu'il y aurait que tu pourrais citer Comme, comme groupe ou comme artiste tout seul d'ailleurs euh, ben, euh, Alors Français francophone, Il euh, y a Vince Nao. C'est un belge qui fait euh, justement un mélange entre rap et chanson française. Mais euh, bon, c'est quand même du rap et, et du hip-hop. Euh, donc lui, ça va être euh, poétique, un peu désabusé, un peu euh, sur le mal-être des jeunes euh, de sa génération. Après.. Euh, dans un tout autre style Il peut y avoir Furax Qui vient de Toulouse ouais. Alors lui c'est vraiment du rap hardcore quoi, Sur des grosses instrus Il a une voix de ouf Éraillée Sinon euh, Qu'est-ce que je qu que? Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a du monde dans le coin aussi Peut-être que tu que, que, que apprécies Avec qui euh, t'aimes bien Même si on en reparlera en deuxième partie d'émission Parce que tu fais aussi partie d'un collectif Mais peut-être qu'il y a d'autres rappeurs qu'on n'aurait pas vus Que dans le coin as écouté que tu t'es dit, bah ouais, là il se passe quelque chose Ouais, ben il y a euh, Du coup les open mic organisés par Egalamcy Nous ont fait rencontrer un peu Les gens qui faisaient du rap Ouais. Et, euh, je pense euh, notamment à à Hammer Speech, donc euh, groupe, euh, je sais pas s'ils sont encore euh, en tant que groupe, euh, mais il euh, y a les rappeurs euh, euh, Lozo Kozo euh, par exemple euh, qui font vraiment du très bon son qui va bientôt sortir une mixtape. Il y a Silaska qui vient de, de sortir une mixtape aussi il euh, euh, y a quelques semaines. Euh, sinon il euh, y a Laster euh, qui est euh, là depuis un moment. Ouais, donc il y a un, un petit crew Et peut-être que les gens commencent à se parler Et à, a, et à monter des trucs ensemble Il y a des rappeurs et des rappeuses à Limoges ouais. euh, Qui... Euh je pense qu'il y en a plein qui sont pas contre de faire des choses ensemble Bien sûr, ce qui leur manque de temps en temps c'est une tribune justement pour pouvoir le faire On se dit que tu vas commencer par nous présenter un morceau que, que tu peux faire, que tu as pu faire Lequel tu souhaiterais que l'on diffuse dans tes productions perso Alors j'aimerais bien qu'on mette de crise en crise en thème L'instru c'est Pierre Joseph qui l'a fait D'accord Et c'est moi au chant Ok, bah écoute, on commence par ce morceau-là, on se retrouve juste après, ça aidera les auditeurs à cibler un petit peu plus ton projet. A tout de suite Les tam tam mm. De la haine résonne, atmosphère infernale Morale et loi de basse altitude, titube, période hivernale Les caméras déplorent une misère trop banale Claude sur le bas, côté bon sentiment de pas Chille le froid tu Ah bon, je croyais que c'était la rue Querelle de forme, canine en pointe de taille hors norme Bien sûr, t'as vu que ça pue l'astuce face à des maquillages Si t'as dit balles, viens goûter le nouvel arrivage Sinon, balais pas si mère mais qui se crèvent pour leur système Nous, souffrir encore système de crise en chrysanthème en Ripplé de corps siblem, criblé des cris de Sirène, la fumée d'un petit père s'éclaire, clair, si l'air qui brise en terre Le prix d'un plein de super Pour aller taper, se payer le prochain plein de super En somme, tu joues tu perds C'est qu'elle est belle, cette chimère Avec sa paire d'ailes, mes libertés laissent des séquelles Et les séquelles séquestrent Mal poli nous sommes, alcooliques pour noyer la clarté des consonnes La culture est un tas de vomi conforme, pas de folie consomme Toujours plus, c'est une génération de trisomie conforme Vous l'êtes russe, c'est pas avec des mots qu'on braque la diligence Donc si le savoir est ton arme, sache que l'ignorance des foules est celle des dirigeants Les petits gens, les grands tyrans, Crois au marché, les compromis là où l'intelligence s'y vend Pour 10 francs, oublie tes veines envies de dissidence, de plus en plus de concurrence, donc diminue le prix du silence Un chef ordonne, un esclave exécute Obligé de choisir ton camp même si cette logique paraît exécute Depuis toujours les mêmes se battent pour la même part de pouvoir Pendant qu'on pleure les morts qui leur ont assuré la victoire Depuis toujours les mêmes bombes le torse à la lumière de l'histoire Pendant qu'on s'échine pour des gains dérisoires la manette à l'instant on vient d'écouter des crises en chrysanthème en donc un, bah, un morceau donc, de Yemgy avec Pierre-Joseph qui fait le beatmaker c'est-à-dire qui fait l'instru est-ce que c'est lui qui fait toutes tes instrus ou est-ce que finalement on peut aussi euh, en faire soi-même ou euh, être alimenté par des choses qui existent déjà comment ça se passe alors euh, 90% de mes instrus, c'est lui qui les fait des instrus du collectif c'est lui qui les fait après euh, moi j'en fais un peu vite fait quoi, sur mes exercices de style par exemple il euh, y en a deux c'est mes propres instrus. Ouais. Euh, sinon euh, des beatmakers, il euh, y en a, à Limoges, euh, bon internet ça aide à, pour en trouver, se mettre en contact avec. Ouais. Et il y a l'autre manière, c'est ce qu'on appelle les phases B. Prendre des instrus qui existent déjà. Et poser dessus. Alors après, moi je suis pas un expert en SSM et en droit de la musique, mais euh, bon, ça se fait en tout cas. Bien sûr, ça se fait et euh, les risques sont euh, limités, à moins de vraiment cartonner avec un morceau, quoi. Ou là, ce serait plus compliqué, mais je pense que tant qu'il n'y a pas d'argent à se faire, la SSM, on regarde pas trop ce qui se passe. Ouais, je pense aussi, mais il y, y a des groupes qui, euh, et des rappeurs qui ont fait euh, des. Euh, pas des succès, mais. Euh, qui, qui sont fait connaître en tout cas Avec des, mmh. des sons d'instru qui existaient ouais. déjà quoi. Après a priori de toute façon Une fois que l'instru est sorti Ce qui est compliqué c'est d'avoir l'autorisation de la modifier euh, juste petite info, hein, petit aparté sur, sur le droit d'auteur euh, Une fois que par exemple Quelqu'un qui aurait fait l'instru autorise euh, Qu'on rappe par dessus Derrière de toute façon si jamais il y a de l'argent à faire Des droits d'auteur il en touchera Donc c'est tout dans son intérêt que son instru, euh, instru serve Voilà pour la petite, euh, la petite info euh, Tu parlais tout à l'heure De collectif, on l'a cité un petit peu avant C'est que des projets euh, bah, T'es pas tout le temps tout seul dans tes projets Il y a aussi un collectif Ouais, Mon collectif c'est arakiri Crew. Et vous êtes combien à peu près dedans On est 8. Il y a 6 rappeurs, Un beatmaker, Pierre-Joseph, mmh. un DJ euh, clipmaker. D'accord. Et en fait on est neuf parce qu'il y a aussi Gabi, spécial dédicace à Gabi, qui est un peu euh, le manager entre guillemets. Et il en faut, ouais. <rire> Voilà. Ok. Et donc euh, avec euh, ce collectif-là, il y a d'autres projets. Il y a des fois des je sais pas des plateaux en commun, ça veut dire des featurings, ça, ça veut dire quoi d'avoir un collectif euh, on a commencé en partant sur un projet avec tout le monde, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, on voulait faire un album avec une vingtaine de titres. Ouais. Finalement, on l'a coupé en deux, on a fait deux EP. D'accord. Qui sont. Le, le deuxième est sorti euh, au mois de novembre euh, sur Bandcamp et les plateformes. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a des projets. Il euh, euh, y a un groupe qui s'appelle Gummy Beer. Entre. Euh, entre euh, deux, deux membres mmh. Il y a les équipiers sauvages aussi ouais. Et voilà quoi Donc euh, des projets entre nous Et on veut aussi aller vers l'extérieur euh, Pierre-Joseph par exemple a contacté d'autres rappeurs euh, Pour faire une mixtape avec ses instrus Et euh, des rappeurs euh en France et aux états unis D'accord. Donc l'idée, c'est bien de multiplier les, les collaborations et c'est un peu le, le principe. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets Tu parlais de, de, de deux EP qui sont sortis, dont le dernier il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi Il y a trois mois. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets en, en tant que ce collectif Est-ce qu'il y a des moments où chacun peut-être travaille sur ses propres projets alors l'idée de faire un collectif C'est aussi que les projets perso Soient portés par le collectif ouais. Moi je vais sortir un EP Normalement d'ici quelques mois ouais. donc, euh, donc voilà Avec, avec l'aide, le soutien du, du collectif euh, Pour diverses choses mmh. euh, Après euh, au niveau des, des scènes C'est vrai qu'on est séparés Parce qu'il y a une partie qui sont à Limoges Une autre partie qui sont à Paris Donc ouais. euh, c'est difficile de se voir pour... Euh, Organiser les trucs. On est présent à la fête de la musique. Ouais. Voilà, ensemble à faire un plateau de quatre heures parce qu'on est beaucoup et ouais. inviter d'autres gens. D'accord. Et puis de toute façon, euh, on le sait, les scènes, hélas, pour les concerts hip-hop sont assez limitées. Euh, même si, enfin, c'est pas les styles les plus représentés en tout cas sur les scènes musique actuelle euh, aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres projets Tu parlais de la vidéo, c'est quoi l'apport de la vidéo euh, pour du hip-hop On a l'impression que de plus en plus, tout se passe au niveau... Même si tu as pu citer d'autres plateformes où on écoute de la musique, tu parlais de Bandcamp ou de ce genre de choses, on a l'impression quand même, euh, les gens écoutent énormément sur euh, YouTube, par exemple, ou Dailymotion, enfin des plateformes de streaming vidéo. Est-ce que le passage par la vidéo, du coup, est indispensable bah, Si tu veux te faire connaître, c'est clair que c'est incontournable, je pense. Euh... Moi, c'est vrai que même quand je vais écouter de la musique, il y a beaucoup de choses où je vais être attiré par un clip et ensuite je vais télécharger l'album du groupe. Quoi. Et, euh, enfin, nous, on le voit sur, sur, nous, on est sur SoundCloud, on voit les, le nombre d'écoutes sur SoundCloud qui tourne autour de 200, mmh. donc que dalle. Et euh, dès que tu fais un clip, nous, on arrive à, en une semaine à 2000 vues. Donc euh, c'est clair que... C'est clair qu'il n'y a pas, il y a pas à chier. C'est le, c'est le moyen de, de, de se faire connaître un public quoi et comment on arrive justement avec ses propres moyens ou juste avec un pote qui touche un peu à faire un clip parce qu'on a l'impression et notamment dans le rock euh, ou sur des groupes on va dire plus avec des formules plus classiques batterie basse guitare ou des cuivres enfin qu quoi qu'il en soit en général ça veut dire avoir deux trois caméras sur x jours de tournage avec derrière du montage ça semble des fois insurmontable et puis surtout quand on va demander à quelqu'un de le faire un professionnel c'est des sommes qui, euh, qui valent quasiment le prix d'un demi album super. Pour un clip, donc comment on arrive à faire ça soi-même Est-ce que toi déjà ça veut dire que tu bricoles la vidéo pour certains des trucs et après tu nous parlais peut-être de quelqu'un qui le faisait dans le collectif Mais euh, pour le rap, il y a la formule freestyle, ouais. Donc euh, juste tu poses ta webcam, pas besoin d'avoir un 5D euh, mmh. et puis euh, ton montage c'est couper ce qu'il y a en trop quoi. Donc euh, ça se fait beaucoup et euh, c'est vrai que c'est un moyen cheap pour. Euh, pour le faire après c'est vrai que nous on a la chance euh, d'avoir d'avoir euh, dj zozio qui est aussi notre notre faiseur de clip et euh, donc lui il est dans une école de ciné Donc euh, il a du matos Et, et il, a, il a la technique quoi Mais c'est vrai que Si t'as pas les thunes pour investir ton super PC De montage à 3000 euros Plus ta, ta caméra euh, Il faut que t'aies un pote qui, ouais. qui le fasse quoi ah ouais, Et puis surtout qu'en plus Malheureusement des, des boîtes qui se spécialiseraient Un peu sur ces formats courts Il n'y en a pas non plus 40 000 en et région quoi. On peut aller voir des assos Il y a l'association prise de vue par exemple qui mmh. a fait des clips pour des groupes de musique euh, après faut que le projet leur bo les, les bottes quoi ouais. euh, c'est possible quoi faut se renseigner aller voir les gens exactement encore une fois aller vers les autres les autres viendront plus facilement vers, vers vous euh, on va peut-être que tu as des actualités à citer des choses avec des dates ou quoi ou sinon de toute façon les gens évidemment les invitera et tu donneras les, les adresses internet pour suivre un peu vos projets mais peut-être que d'ores et déjà il y a des choses à annoncer euh, oui euh, j'ai euh... Était pris pour le tremplin du festival Katalakoum. Donc c'est à, à Fethia, c'est ça la première étape La première étape est à Fethia euh, Donc il euh, y aura quatre groupes euh, euh, Qui seront là pour euh, ce, ce... Oh, Disputer ouais. les, les ovations du jury Pour avoir la première partie du tremplin Catalacoum. Voilà c'est ça c'est du, du, du festival du Festival Catalacoum Et c'est le 15 février donc à Fetia D'accord le 15 février à Fetia Si les gens veulent suivre un peu ton actu Il y a un endroit sur internet où ils retrouveront l'ensemble de tes infos euh, bah, Tapez Yemgi sur Facebook ouais. Ou euh, sur Soundcloud euh, voilà. Et sinon euh, Araki Rikrou sur Bandcamp, on est sur Soundcloud et sur Facebook aussi Impeccable Et justement, Arakiri, c'est peut-être ce coup-ci un morceau d'Arakiri qu'on va écouter Oui euh, Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter euh... ouais, okay. ouais, hop là, allons-y bon. euh, Hop là, donc euh... Le collectif, tu nous as dit le nombre de MC qu'il y avait Mais tu ne nous as pas cité qui, qui en faisait partie Alors dans le collectif, il y a Deis. Ouais Avec qui je suis dans les équipiers sauvages Ouais donc il bah, y a DJ Zozio que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Il euh, y a The Il mmh. y a Gélatine Turner. D'accord. Il euh, y a Koish mmh. Et il y a Casvicho. Voilà. Pas mal d'inconnus pour moi, je t'avoue. Mais c'est plutôt rassurant de se dire qu'il y a encore plein de, choses, plein de choses à découvrir et plein de gens à découvrir. Et donc tu disais à cheval entre Limoges et Paris. C'est ça. C'est ça. Euh, et en plus, ça a l'air de s'éclater. Il y en a qui vont aller vers Lyon, d'autres vers Toulouse. <rire> Ok, ok, donc ça bouge L'avenir géographique est incertain Alors, quel morceau tu nous proposes d'écouter du collectif euh, euh, Donc, euh, ben, Je propose euh, Brigade par exemple Eh ben, On va donc écouter Brigade On te remercie bien sûr pour toutes ces infos On espère te retrouver de plus en plus souvent sur des scènes régionales Et puis, bah, longue vie à Rakiri, longue vie à Yengi Exactement. A la prochaine A la prochaine. Et donc on se quitte avec le morceau Brigade de Arakiri. Nous on se retrouvera juste après pour quelques infos régionales. Un. Ah, ok, j'ai le gourde à la ceinture, l'une est pleine de passe-lagas Car il faut bien se désaltérer quand on va à la bagarre L'autre est rempli d'un savant mélange Pour que tel étonnant Car on vient pour foutre le feu à la fange On, dé on débarque on fout la mer Barakir il a filoté de tous les Avant de finir par un plégique Un verre de Moloco Dans un bar de Monaco On fait le top gros avant de lancer les molotovs Cette gigantesque maison close qu'on appelle la terre Est tenue par des proxénètes qui ne manquent pas d'air Notre envie de jouir de liberté est irrépressible On veut des putes indépendante, donc okay, on est macs On a la méga rage depuis l'âge de la méga drive mais on vient vous sauver comme le capitaine slam sur Megara, dénerre par des seins violents parce que ça fait du bien, c'est dieu contre nous mais nous on a la foi, putain On dé, on débarque, on coupe des têtes Arakiri, on dé, on débarque, on saoule ta mère Arakiri, on dé, on débarque, on coupe des Les barres chose crame comme un colis piégé Le trac est dangereux comme une flamme près d'une ogive fêlée Je peux marcher dans le feu ou rejoindre cette jolie mêlée Écarte les envieux la méga de il est fière nous vole j'en plein les poches sera sur de payer ouais, ouais. On vient défoncer les portes comme une voiture pelli Faire s'effondrer le décor Démonter les portes la révolte Quel désordre mm -hmm. météorie Pas de cérémonie Ils ont l'égémonie Ils sont sur le trône, nous contrôlons Donc je suis téléphone hétéroclite Sponsorisé par bonbonne de gaz La majorité des peuples opprimés n'a pas le encore de base, on dépasse les bornes Dès le départ c'était mort Pour faire mieux que mon père D'après eux l'école serait la bonne méthode Mais ça m'étonnerait, ils vont récolter ce qu'ils aiment Ma bah, team féroce vient et les salles de concert On, dé on débarque, on coupe des têtes, à Akiri. On, dé on débarque, on ruine ta fête, à Akiri. On, dé on débarque, on coupe des têtes, à Akiri. On, dé on débarque, on ruine ta fête, à Akiri. J'aime faire parler la rage quand la violence se propage dans ma folie. y'aura y aura pas d'escapélit, prise d'otage, caché dans la foule. Le prix à déclenché la foudre. Plan entre deux, de avec on et qu'un coule Ça qui est au premier faux pas, je les louperai pas. Et s'il faut casser des crânes sur le tarmac, je ne pas. Matraque sous la parquage je des jeunes pour leur cana. mais la révolte à quatre pattes aussi large, pas ça' à tabac. Comme ça peut partir, je ma proie comme un chasseur De canimes qui sautent je viens là, je me mets le casseur Dans les langues, je fais quatre chiars sur une étudiante en lettres Je me que tu sois mineur ou que un handicap en fait Je monte en stress comme un flic rebéantesse En fait, j'me En fait, je m'entête, Mais ma éval j'y me blesse Je confesse que tous mes ex me pèsent Je mets ma vie en jeu dans l'espoir que ça me reprenne On dit dé, on débarque, on coupe des têtes à qui On dé, on débarque et on t'enterre à qui On dit dé, on débarque on coupe des têtes à qui On dé, on débarque et on t'enterre à tu